À mon sens, Kofi ne tient pas compte de nos conseils. Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une liste d'expressions que vous pouvez utiliser pour remplacer la construction je pense que oui, pour exprimer votre avis en français. Avant de continuer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je dis bien sûr un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés. Alors, la première expression, elle est assez classique, vous la connaissez sûrement, « à mon avis ». L'avis, c'est ce que vous pensez de quelque chose ou de quelqu'un, votre opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un. Exemple. « À mon avis, le responsable est ouvert à nos propositions. » Il me semble que, pour dire aussi à mon avis, exemple, Il me semble que le succès de ce restaurant repose sur la gentillesse du personnel. Un autre synonyme de « à mon avis » est « à mes yeux ». À mes yeux, le nouveau manager jouit d'une excellente renommée. Pour ma part, qui signifie « quant à moi », Pour ma part, ce climat ne m'agrée point. En ce qui me concerne, quant à moi, en ce qui me concerne, la lecture m'offre un autre regard sur le monde. Je considère que, qui a le sens de je suis d'avis que, je crois que. Alors cette expression est un peu formelle. Je vous conseille de l'utiliser avec votre responsable ou avec des collègues que vous ne connaissez pas très bien. Exemple. Je considère que l'épanouissement personnel passe également par les rapports humains. Je dirais que à utiliser plutôt à l'oral. Je dirais qu'il s'agit dans des emplois les plus précaires au monde. Tout comme je dirais que vous avez disons que, oui, aussi à privilégier à l'oral. Disons que je ne suis pas attirée par ce genre de loisirs. J'admets que. Admettre signifie reconnaître que quelque chose est vrai. Exemple J'admets que cette décision a été prise trop hâtivement. J'ai le sentiment que... ou à mon sens... Oui, exemple À mon sens, Kofi ne tient pas compte de nos conseils. J'ai l'impression que... qui signifie croire quelque chose avoir le sentiment de quelque chose. J'ai l'impression que cette annonce fera l'effet d'une bombe. En toute honnêteté, quand vous ne désirez pas mentir à quelqu'un, donc vous êtes honnête, vous êtes loyal, vous êtes droit, exemple. En toute honnêteté, je n'arrive pas à placer ma confiance en lui. Une construction synonyme de cette expression est « je ne vais pas vous mentir ». Je ne vais pas vous mentir, si nous continuons ainsi, la situation ne sera plus gérable à la longue. J'estime que pour exprimer un jugement. L'expression signifie croire que, considérer que, exemple. J'estime que nous devons tous revoir cette nouvelle disposition. Une expression classique, d'après moi, selon moi. D'après moi il est important d'entretenir une relation de qualité avec ses proches. Je trouve que, qui est tout aussi simple que vous employez généralement à l'oral, mais aussi à l'écrit. Je trouve que ma rémunération ne correspond pas à mon implication dans la compagnie. Alors attention, quand vous dites « je trouve que », vous devez utiliser l'indicatif, comme dans notre exemple. Je trouve que ma rémunération ne correspond pas à mon implication dans la compagnie. Mais quand « je trouve que » est à la forme négative, oui, « je ne trouve pas que » et cette règle est valable aussi pour « je crois que »,« je pense que ». Donc quand vous dites « je ne trouve pas que »,« je ne pense pas que »,« je ne crois pas que », vous devez employer le subjonctif. Exemple. « Je ne trouve pas que cette solution soit nécessaire. » Je ne crois pas que cette solution soit nécessaire. Je ne pense pas que cette solution soit nécessaire. Oui, comme vous pouvez le voir, nous avons employé ici le subjonctif du verbe être qui est soit. Pour moi, une expression informelle. Exemple. Pour moi, Kojo ne s'est pas montré persuasif pendant son discours. Il est clair que ou il est évident que Il est évident qu'il faut déployer beaucoup d'efforts pour en arriver là. Je suppose que... Supposer signifie penser que quelque chose semble vrai. Ou je présume que... Présumer donner quelque chose comme probable. Exemple. Je suppose que ce candidat n'a jamais passé d'entretien d'embauche. De mon point de vue... De mon point de vue... La réussite ne se mesure pas uniquement à la carrière. À la manière dont je vois les choses, l'entreprise doit concevoir un programme adapté aux jeunes salariés. J'ai la conviction que... C'est quand vous pensez que ce que vous croyez est vrai, quand vous êtes certain de ce que vous avancez, j'ai la conviction que cette solution ne nous mènera nulle part. Si vous voulez mon avis ou si vous demandez mon avis, si vous demandez mon avis, nous devons trouver une solution qui convient à toute l'équipe. Si je peux me permettre, vous employez cette expression quand vous voulez être poli, quand vous ne souhaitez pas blesser la personne à qui vous vous adressez. Exemple. Si je peux me permettre... La musique est trop forte. On ne s'entend plus parler. Voilà, c'est tout concernant les expressions qui peuvent remplacer la construction « je pense que ». Bien sûr, il faut toujours faire attention au contexte. Vous avez remarqué qu'il y a certaines expressions qu'on peut utiliser quand on est plutôt certain. Il y en a certaines qui expriment un jugement. Oui, donc, il faut toujours faire attention au contexte. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. Mouah.